Bonjour à tous. Nous sommes le 15 février 2022. Euh, hier... Euh Justin Trudeau a déclaré la loi des mesures d'urgence, qui est en fait l'ancienne loi des mesures de guerre, qui avait été invoquée par le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, dans les années 70. En 1970, euh, lorsque James Cross et euh, Pierre euh, Laporte, je crois, euh, se sont fait kidnapper par le FLQ, et euh, la loi des mesures de guerre, tout simplement, c'est que l'armée, euh, ben, le gouvernement, l'armée pouvait à cette époque, à l'époque 1970, arrêtait à peu près qui euh, il voulait euh, les mettre en prison et c'est là que plusieurs membres du FLQ et plusieurs sympathisants ont été arrêtés et ont été incarcérés. Et euh, on, un, un des deux, je pense, c'est euh, James Cross qui, qui est décédé là, dans son kidnapping. En tout cas, je ne veux pas revenir là-dessus, là mais c'est la dernière fois, bien là, on peut se dire, euh, la dernière fois que cette loi a été évoquée, c'est euh, lorsque le, le père de Justin Trudeau euh, a, a jugé bon de la mettre en place et euh, il y a eu des conséquences quand même assez néfastes au niveau du Québec, au niveau de la, de la politique québécoise et aussi au niveau de la perception euh, d'Ottawa face à Québec dans ces années-là. Et euh, en 1976, euh, ça a un lien peut-être pas direct direct, direct, mais en grosse partie de l'ingérence du fédéral au niveau euh, du provincial. Pour le savoir, ceux qui, qui me suivent, qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas connu cette époque, le, le FLQ, c'était le front de la libération du Québec. Et tout simplement, ce que le, le, le FLQ voulait, c'est l'indépendance du Québec, mais d'une manière assez violente, parce qu'il euh, avait placé des bombes. Mais il faut se rappeler que dans les années 70, en tout cas, moi, j'étais tout jeune, mais euh, j'ai vécu ça, cette époque-là. Là, les militaire euh, se promenait un peu ou l'endroit où ce que je restais. Là, on voyait de temps en temps un camion militaire. Et euh, c'était tout simplement pour euh, créer un effet là, de, de peut-être de panique ou de, du, du fait que, oui, on, on est en contrôle, on contrôle tous ceux qui peuvent euh, être des sympathisants euh, au, euh, au front de libération du Québec. et euh, euh, Le mouvement, ensuite, a disparu, mais euh, il y avait cette soif de liberté au niveau des Québécois et j'ai jamais, euh, moi, dans dans ce temps-là, je, je savais pas, le, je connaissais un peu l'histoire du Québec à la petite école, ce qu'on nous avait raconté, mais c'était tout simplement des mensonges. Ce n'était pas le vrai, le vrai Québec, la, la vraie histoire du Québec qu'on avait connue. Lorsque plus tard, je me suis informé de la manière que le Québec, le Bas-Canada et que le Canada, en fait le Québec, le drapeau du Canada, c'est le drapeau du Québec, ben, qui ne s'appelait pas Québec, mais c'était le drapeau canadien-français, donc nous, j'ai appris plus tard que nous, les Français qui étaient ici sur euh, euh, le territoire euh, nord-américain, c'est nous qui avait, qui possédions euh, presque tout le territoire jusqu'en Louisiane. J'ai appris ça plus tard, mais euh, ensuite les Anglais, les, euh, de, je parle les Anglais euh, non parlant, mais parce que les États-Unis, il y a eu la révolution euh, américaine hein, avec George Washington. 1776, mais il euh, faut comprendre que euh, nous, le Québec, on a beaucoup perdu, mais aux mains, des Anglais euh, de la Reine, là, les Anglais d'Angleterre, qui voulaient tout simplement nous soumettre, et même qui voulaient faire disparaître euh, euh, ben, nos valeurs, en fin du compte, en, en tant que francophones, mais c'est plus que la langue, il faut vraiment le comprendre, et là, là, on va terminer là-dessus, là, simplement un petit Capitulatif au niveau euh, de, de ce qu'on était, nous, les, les, les Québécois. On était euh, euh, une gang de Canadiens, de Français qui venaient de la France, euh, qui avait, euh, qui s'était implanté ici, mais qui voulait tout simplement euh, revivre un peu une liberté comme en bas ce que les, euh, le Maine Flower avait connu, là, les Américains, lorsqu'ils sont arrivés en Pennsylvanie avec William Penn. C'est la raison pour laquelle on appelait ça Pennsylvanie. Euh, mais c'était de revivre une, une nouvelle, un nouveau paradis. Là. Et ici, c'était le catholicisme qui menait. Donc, euh, oui, on voulait une liberté, mais euh, un peu plus tard, lors de la Révolution euh, ben, américaine, française, à peu près plus tard, la euh, Révolution Amérique, euh, française, là, mais euh, la Révolution américaine euh, s'est fait euh, quand même, c'est bien euh, réalisé parce que les, avec, euh, les Américains en avaient marre de payer des impôts. Euh, des taxes, des impôts euh, euh, au, au gouvernement anglais qui n'était pas dans le territoire euh, américain. Et les Américains sont nés de cette soif de liberté-là. Et nous, ici au Québec, là, il y a eu euh, lorsqu'on a eu le... le le combat des patriotes, là, euh, il faut comprendre qu'il y avait beaucoup d'anglophones aussi. On n'était pas simplement des francophones. Donc, euh, au, plus tard, on a essayé de dire que c'était la langue qui nous unissait. Mais c'est loin de ça. On avait beaucoup d'anglophones aussi qui faisaient partie de cette euh, soif de liberté-là, de devenir un État libre au Québec. Et on a été par... on était renversé quand même par les Anglais. Mais euh, ramener ça, là, dans, les ans, dans les années 70, FLQ a voulu, euh, euh, de manière assez... Euh, euh, avec des bras, là, euh, reprendre euh, le territoire du Québec. Mais euh, euh, il faut comprendre que moi, en tout cas, je ne pense pas que la violence peut solutionner euh, la saisie d'un territoire. Là. Et plus tard, dans, dans les années 70, on revient. Là, euh, le Parti québécois a été élu d'une manière absolument... Euh, très, très, très puissante, et euh, on a eu le référendum un peu plus tard sur René, avec René Lévesque, là, qui était le, le, le, le, le premier ministre du Québec, et euh, ça n'a pas fonctionné la première fois. Et il y a eu la Constitution, euh, notre Charte des droits et libertés, qui a été signée avec euh, le père Trudeau, qu'on euh, appelait à lui la nuit, excusez, la nuit des longs couteaux parce que dans le fond euh, je, euh, Pierre euh, Elliot Trudeau a rapatrié la constitution euh, une constitution qui datait de 1867 euh, mais on a enlevé cette vieille constitution là on a recréé une nouvelle constitution euh, ben la Charte des droits et libertés qu'on connaît et le Québec n'a pas été invité et c'est là qu'on euh, <rire> euh, euh, ouais, René Lévesque était vraiment en, en furie de ne pas avoir Invité. Et si vous lisez la Charte des droits et libertés, quand même, ce document qu'aujourd'hui on, on devrait mettre en place, on ne le met pas en place, la Charte des droits et libertés, vous lisez euh, qu'il n'est nullement question du Québec, euh, de la euh, le Québec francophone. Non? Jamais on ne parle du Québec dans la Charte des droits et libertés. C'est quand même euh, tout c'est une révélation que on prenait le Québec comme un autre, euh, un autre parti autre de la population euh, à égalité euh, c'est une minorité et un fait qui est important dans la charte des droits et libertés vous pouvez aller chercher charte des droits et libertés canadienne vous allez tout comprendre on parle on a beaucoup beaucoup de de de, de, de, de, de, de parties de la charte là, qui parlent du de la bi euh, de la langue là, de deux langues au niveau du Nouveau Brunswick et on ne même, parle même pas de la francophonie du Québec. C'est hilarant, c'est absolument absurde. La première fois que j'ai compris ça, euh, j'ai dit non, dans le fond, on a été oublié. Mais en tout cas, peu importe, Là, on ne reviendra pas à l'histoire. Euh, on a quand même une charte au Québec aussi, une charte qui nous garantit des droits, qui est bafouée par le gouvernement Legault. Et euh, moi, ce que je me réfère tout simplement avec euh, ce qui s'est passé depuis euh, deux ans, c'est que même si on n'est pas dedans, là, la Charte des droits et libertés du Canada euh, qui se trouve être une charte qui nous garantit justement cette liberté, qui nous garantit aussi cette euh, euh, liberté de religion, liberté d'association, euh, liberté aussi de, de, euh, de se promener un peu partout euh, au Canada. Et l'autre liberté qui nous est garantie, c'est une liberté, c'est un droit, c'est les, les, les, euh, de garder nos renseignements privés. Et ça c'est très très important d'être de, de, de, euh, euh, euh, que le gouvernement le gouvernement ne peut pas s'ingérer dans nos affaires personnelles euh, et la nouvelle euh, règle que le Trudeau vient de mettre, qui est l'ancienne loi des mesures de guerre, qui se trouve être la, la loi des mesures d'urgence. C'est la même chose. On va lire ça tout à l'heure. C'est sous Brian, Brian Mulroney, Brian Mulroney que, euh, gouvernement conservateur, que la loi a été changée. Bon, on a changé le, le nom, là, puis on a changé quelques petites a, affaires. Dans le fond, c'était la loi euh, des mesures de guerre, sous Trudeau, qui a été mise une fois en place, là, euh, au Canada. Et on, euh, Maroney a changé ça pour la loi des mesures d'urgence, le nom, parce que ça fait moins violent, mais c'est presque la même chose. Et la première fois qu'elle est mise en place, cette fameuse loi, c'est sous le fils, euh, euh, Justin Trudeau. Donc, euh, il y a une ironie là-dedans. Et il y a aussi euh, le fait que ça fait tant presque jour pour jour tant temps de temps, là, je, on n'ira pas là-dedans. J'ai vu ça quelque part. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on est dans un état où euh, la Charte des mesures d'urgence est mise en place. Et Hier, euh, je, regard, je regardais ça avec moi et Lucie, on regardait ça et, et c'était un peu décourageant de voir ça que Trudeau avait mis cette fameuse euh, loi euh, des mesures d'urgence euh, pour contrer les, les, les convois pacifiques, très très pacifiques et euh, aussi euh, le fait qu'on est devenu un exemple un peu partout sur la planète, de ces fameux convois pour la liberté, les camions, euh, eh bien, euh, le fait que Trudeau met une, une en place cette loi-là. Euh, c'est vraiment euh, inique parce qu'on euh, n'est pas du tout dans le contexte, comme je viens de vous expliquer, au niveau du FLQ, là, où on a, voulu, on a voulu rendre le Québec libre d'une manière violente. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et surtout, on oublie la raison pour laquelle les camionneurs sont là. Les camionneurs sont là pour une chose, c'est qu'on arrête d'imposer de, de, des lois absurdes de mesures d'urgence euh, qui ne servent plus à rien. Euh, le, le COVID, là, euh, c'est fini. Euh, que partout sur la planète, euh, on parle du Danemark, euh, Danemark-Angleterre, euh, Suisse, Suèque, je pense, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on, on a compris que c'est terminé. Et là, c'est la fin d'une bah, pandémie, en tout cas. C'est la fin d'un cycle là, de, de, de, où on a voulu euh, imposer de la dictature sanitaire un peu partout sur la planète. Et comme je vous rappelle, tout simplement, tout fonctionne dans le plan de Davos. Là, euh, où on a voulu profiter de ce, ce fait-là. Il y a mesure, des mesures sanitaires un peu partout, donc on peut imposer à peu près les lois qu'on veut. Et euh, la réalité, c'est que on se retrouve à la fin de cette, euh, me ces mesures-là qui semblent ne pas avoir fonctionné à 100% de, de ce qu'ils voulaient, tout simplement de nous tenir euh, durant des années pour qu'en fin du compte, on puisse ben, faire tomber l'économie. D'une partie, un, Une partie est arrivée, parce que les petites entreprises ont beaucoup souffert et plusieurs ne se relèveront pas de tout ça. Et euh, je, vais, je vais rapidement regarder avec vous, parce que, je voudrais parler quand même euh, deuxième partie de l'économie, mais on va commencer euh, à regarder sur la loi des mesures euh, d'urgence, qui est la loi l'ancienne loi des mesures de guerre euh, imposée par <coughs> Excusez, Pierre Elliott Trudeau, Le Père. Euh, C'est euh, une loi. Euh... Euh, et puis on va, on va relater le fait qu'il y a plusieurs premiers ministres qui n'embarquent pas du tout avec Trudeau et la loi des mesures d'urgence doit, doit être, je pense, appuyée par les autres premiers ministres du Canada, mais Trudeau a lâché ça comme ça et je pense que Trudeau n'avait pas, ben, pas le choix, c'est ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que euh, Rob, euh, Doug, euh, Doug Ford euh, devait absolument imposer euh, sa force. Et lui a déclaré la loi des mesures d'urgence pour sa province, l'Ontario, euh, dû, dû au fait que Ottawa est la capitale euh, euh, du Canada et que c'est là que ça se passe au niveau des camionneurs. Euh, Doug Ford a, a imposé cette loi des mesures d'urgence et Trudeau s'est senti, a, en tout cas a senti la pression de « oui, euh, c'est... » parce que c'est lui qui aurait dû le faire au, au début, mais Trudeau est un, un, un, un, un gouvernement vraiment faible, et on le voit un peu partout sur la planète, c'est la risée, on est la risée de la planète, et Trudeau a dit non, non, je vais imposer ça là, pour montrer un peu de force, et il faut voir aussi, hier, lorsque j'ai vu euh, cette Petite euh, déclaration, lorsque Trudeau a parlé, quand il a imposé sa loi des mesures euh, d'urgence, c'est de voir christian Christia Freeland, que je vous ai souvent parlé, qui se trouve être une mondialiste euh, avouée, euh, et qui est posée en présence de George Soros et qui, est, qui a participé au, au, au Forum mondial et qui en plus fait partie, euh, hier j'ai vu ça, j'ai. <rire> je... Je me souvenais pas, euh, euh, Chrystia Freeland, qui se trouve à être la vice-première ministre, c'est elle qui dirige le Canada, ce n'est pas Justin Trudeau. Euh, Chrystia Freeland, toute petite madame, là, qui se trouve à diriger le Canada, mais qui est une mondialiste avérée, qui fait partie euh, de, la, de la, je sais pas, elle fait partie du World Economic Forum là, comme euh, euh, participante là, active, là, euh, je ne sais pas si c'est à quel niveau, euh, mais elle est vraiment, vraiment impliquée dans cette mondialisation euh, où on prend le Canada comme exemple. Et là, il y a beaucoup. hier, là, lorsque j'ai écouté ça, la petite conférence, j'ai compris beaucoup de choses. Chrystia Freeland, c'est elle qui est en arrière de tout ça. Mais ce n'est pas pour rien que... Euh, Justin Trudeau, bon, Trudeau a enlevé l'ancien, la, euh, je ne me souviens pas de son nom, euh, de, on s'en souvient même pas, l'ancien euh, euh, ministre des Finances là, et a, a mis euh, Christian Freeland, qui est non seulement ministre des Finances, mais maintenant qui se trouve à être euh, aussi vice-première ministre. Donc, si Trudeau euh, euh, pleure encore, va se cacher, démissionne, c'est elle qui prend le contrôle du pays. Donc, euh, rapidement… Justin, Justin Trudeau a mis cette loi des mesures d'urgence, comme je vous ai rappelé, euh, qui avait été euh, mise en place, euh, pas, pas mise en place, mais mise en pratique par son père, Pierre-Elliott Trudeau. Euh, la loi des mesures d'urgence, euh, on va mettre ça comme ça pour, euh, pour que vous puissiez voir plus. Donc, la loi des mesures d'urgence, ben là qu'on a aujourd'hui, a été adoptée, comme je vous ai dit, en 1988, sous Brian Mulroney, Anciennement, c'était la loi des mesures de guerre, là. donc euh, il y a eu quelques modifications, là. Euh, c'est, euh, euh, comme on dit dans l'article, c'est pas une procédure à, euh, anodine, c'est quelque chose de très, très, très important et qui fait en sorte que le gouvernement peut euh, avoir des... Euh, se, sa, sa broche des droits, euh, c'est-à-dire peut arrêter une personne euh, s'il le désire, peut euh, mettre des amendes et euh, ce qui m'a très, très, très euh, euh, heurté hier, c'est le fait qu'il peut aller jouer dans nos comptes de banque et euh, ça, c'est quelque Quelque chose, il peut recourir à l'armée. Trudeau a dit qu'il ne recourrait pas à l'armée, Sur ça se trouve être dans les années, euh, euh, lorsqu'on a eu le... le, le... Le, dans une, les années 90 là, mais on n'a pas euh, la crise d'Ocum, on n'a pas euh, recouru aux mesures euh, de guerre, même si euh, d'urgence, même si euh, on a envoyé l'armée. Euh, donc, euh, mais cette loi euh, euh, hier, lorsque j'ai entendu l'entrevue, là, ben, la, la déclaration de Trudeau sur ça, j'ai écouté après le discours de Chrystia Freeland et c'était très violent. Donc, euh, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est pouvoir euh, euh, s'emparer des comptes de banque, des manifestants, pouvoir geler euh, même les comptes de banque, pouvoir euh, enlever des, des droits, des droits euh, fondamentaux. Et euh, ce que ça va créer, tout simplement, moi je vous le dis, ça va créer euh, un, un grand doute envers des banques qui se doivent de garder l'anonymat, en tout cas de lui-même, et là, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est qu'on peut faire, tout simplement, avec la loi des mesures d'urgence. Ou euh, dit je ne sais pas avec quelle banque ou quelle caisse que vous êtes, moi, je suis avec Desjardins, euh, le gouvernement pourrait aller s'ingérer dans mes affaires euh, si je me trouverais en train de, train de manifester ou peu importe pour les motifs. Il a le droit de tout faire. Donc, peut aller s'ingérer dans mes affaires et aller contrôler mon compte de banque, geler mon compte de banque, voire même me voler littéralement. Donc, euh, au niveau euh, économique, c'est très, très important comme décision. Et c'est une décision qui est, qui est absolument abominable. Et euh, un autre article que j'ai placé aussi sur mon site boursetechnique.com euh, plusieurs des 13 premiers ministres provinciaux et territoires se sont dit réfractaires à l'utilisation de la loi des mesures d'urgence. Et étonnamment, François Legault est contre l'application des lois des mesures d'urgence. François Legault, euh, vous savez <rire> ce que je pense de lui, mais là quand même, tout simplement parce que c'est un dictateur, il veut contrôler encore euh, notre province au Québec, mais quand même, il est contre la loi des mesures d'urgence. En ce moment, je pense qu'on a l'Alberta, je ne sais pas si je l'ai là-dessus, euh, on a 13 premiers ministres au Canada, on a l'Alberta qui refuse, Calombre britannique qui a dit oui, Alberta dit non, euh, Manitoba dit non, Saskatchewan a dit non, euh, le Québec, bien entendu, a dit non. Euh, à ma connaissance, euh, j'ai n'ai pas eu entendu les autres euh, euh, premiers ministres, mais en tout cas, sur les 13, il y en a beaucoup qui euh, disent non. Euh, j'ai pas entendu les petites provinces comme l'Île-du-Prince-Édouard, où on a enlevé les mesures. Il euh, y a le nouveau brunswick qui dit non aussi. Euh, donc, euh, non, Trudeau, c'est pas gagné d'avance, et surtout, c'est un premier ministre qui est très, très faible. Donc, euh, non. Euh, pour moi, euh, c'est euh, ce que Trudeau a fait hier en, en, en invoquant la loi des mesures d'urgence, là, euh, c'est pas quelque chose qui doit nous faire euh, euh, paniquer hier euh je ne savais pas trop quoi en penser en lisant tout ça ce matin j'ai vu que dans le fond il était dans un état de grande faiblesse comme Biden aux États-Unis euh, qui se trouve à avoir euh, beaucoup beaucoup qui est très très faible et euh, a pris l'Ukraine le, le, comme motif euh, de, euh, pour détourner l'attention et euh, c'est sûr que en, en ce moment on, euh, à l'heure où on se parle là, euh, on voit que l'attention commence à baisser parce qu'il y a plusieurs indices qui ont commencé à partir en euphorie ce matin en pensant que que euh, tout était réglé. Mais le vrai problème, puis ça, je vous le rappelle, l'Ukraine a été, a été une diversion. Même, il y a plusieurs... Euh, J'ai lu ça, là, plusieurs Ukrainiens ou je ne sais pas si c'est même le premier ministre, n'étaient euh, pas absolument étonné que qu l'Ukraine serait que la, sera envahie par la Russie. Euh, donc, euh, je pense que c'est de la distraction, c'est de, de la géopolitique, euh, tout simplement pour montrer euh, euh, bah, le, le, le bras, là, montrer euh, la grosseur de nos bras, euh, autant euh, ben, plus au niveau euh, des États-Unis. Euh, parce que, dans le fond, Vladimir Poutine a dit tout simplement que l'OTAN, ben, qui est supporté par les États-Unis, dev, ne devait pas venir jouer dans les tales, euh, de la Russie. Et, et parce que la Russie voit d'une très mauvaise œil là, que l'OTAN puisse euh, profiter de la faiblesse, euh, ben, pas de la faiblesse, mais oui, de la faiblesse de l'Europe, mais devenir euh, un peu euh, s'ingérer dans les affaires russes, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le pétrole russe euh, compte pour 25 de l'alimentation de l'Europe. C'est ce que j'ai... Euh, je savais pas quel était le pourcentage. 25 c'est assez important. Donc, la Russie pourrait couper les vannes et ça fait ça ferait très, très mal à l'Europe. Et il faut comprendre aussi que Joe Biden, lui, euh, dans le fond, c'est encore la même chose que Justin Trudeau. Il veut montrer qu'il a des gros bras, mais on sait très, très bien que c'est un président très, très faible qui ne pas... Pourra pas maintenir sa présidence. On le sait qu'il ne fera pas un deuxième mandat. Et on commence à voir que Hillary Clinton commence à jouer dans l'étal de, de Biden. Elle qui a toujours voulu être première ministre, parce que dans le fond, Kamala Harris ne deviendra pas première ministre. Bon, on va terminer avec deux. Ben, encore, on parle encore de ce qui est arrivé euh, au niveau de l'ingérence de la Fed, euh, euh, au niveau de, de, de l'injection monétaire euh, à outrance depuis deux ans. Et euh, un article que j'ai lu ce matin qui parle que les... 1% des plus riches euh, continuent à augmenter leur fortune, malgré la déconfiture de ce qu'on a eu un peu les, euh, de, durant les, les derniers jours. Là, les, les 1% des plus riches euh, continuent à augmenter euh, leur richesse. Et euh, euh, on a eu un petit pic ici depuis 2019-2020, euh, justement avec l'injection monétaire euh, de la Fed à outrance. Et euh, on le voit très, très bien dans l'article nous en parle, mais on le voit aussi euh, depuis Pourtant, que je suis ça, depuis au moins deux ans là, que je suis, les, les, les, les interventions de la Fed. Et en ayant injecté beaucoup, beaucoup de capitaux dans le marché et en ayant fait gonfler les indices d'une manière euh, folle, eh bien les riches sont devenus encore plus riches et les pauvres, plus pauvres. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les plus pauvres ont souffert de cette... Euh, euh, cette... Euh, euh, euh, distorsion dans l'économie. Et le fait que la distorsion a créé des nouveaux paradigmes dans l'économie, ben là, on se retrouve avec euh, une augmentation de cette pauvreté euh, qui est palpable un peu partout, malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emplois. Mais il y a un autre phénomène aussi que je vous ai parlé souvent. On se trouve à avoir beaucoup de personnes qui ont complètement euh, lâché le système ou qui ont... Profiter de ce, ce, ce, ces grands changements-là au niveau de la société parce que ça ne sera plus jamais pareil. Et euh, euh, qui ont profité au niveau de ces grands changements au niveau de la société de réviser complètement leur manière de voir la vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve à être dans un changement euh, euh, clair de euh, tous les paramètres de la société. Et au niveau du coronavirus, euh, il va falloir qu'il qu lâche. On voit très bien, le Legault, le je pense pas que c'est sorti, là, mais il était très, très... Euh, hier, annoncé ça qu'il était à la veille, et c'est tellement drôle, il était à la veille de lancer les mesures. Et euh, vous savez ce qu'il a dit, Legault? Je, je, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Legault a dit, euh, parce que là, il voudrait lâcher le passeport euh, sanitaire, il voudrait euh, euh, arrêter d'imposer le passeport vaccin... Euh, vaccinal, c'est la même chose. Ici, c'est vaccinal, d'autres endroits, c'est sanitaire. Donc, le passeport euh, vaccinal dans les grandes surfaces, dû au fait que, dans le fond, les grandes surfaces euh, ont perdu 20 de leur chiffre d'affaires à cause des mesures iniques de Legault, euh, les, les, les commerces de plus de 1 500 m carrés. Donc, euh, probablement, Legault a eu des appels. Et euh, Legault a dit ça, je ne suis peut-être pas arrivé encore, mais euh, a dit ça qui euh, aujourd'hui donne le Mardi, là, On est aujourd'hui aujourd mardi qui donne sa décision sur euh, le fait s'il continue, continue à, à, à imposer le passeport vaccinal et euh, probablement que ça va être non. Il a dit qu'il attendait la, les, les avis de la santé publique, mais c'est lui qui décide, donc ça va être euh, probablement terminé aujourd'hui. Et euh, ce qu'il a dit… Ça va faire rire. Il dit, là, n'allez euh, pas penser que c'est à cause euh, que les camions sont à Ottawa, là, parce que vous savez que le convoi s'en vient aussi à Québec, puis le maire de Québec veut ne euh, veut pas avoir de convoi chez eux, mais ça s'en vient, là, en fin de semaine, ici. Mais euh, le, le gars a dit ça. Euh, non, non, non, ne pensez pas que c'est à cause de, euh, de ce qui se passe à Ottawa. Là, non, non, non, non, c'est parce que là, ça va mieux, c'est complètement faux. Euh, selon ses propres statistiques, les statistiques de l'INSPQ, on suit à peu près les courbes d'une grippe normale... Euh, de, de toutes les saisons qu'on a connues depuis des années, bien avant, vraiment avant 2020. Donc, euh, non, on se retrouve avec euh, Legault qui encore euh, joue. Euh, et et, et en, euh, ce que j'ai lu de l'article, c'est encore plus abominable. Legault, François Legault, a dit que non, non, ce n'est pas à cause de tout ça, c'est parce que ça va mieux. Et encore, il dit moi, en tant que euh, premier ministre du Québec, euh, ce que je veux. Comme j'ai toujours fait et j'ai lu ça, j'en revenais pas. Il dit, c'est unir les euh, les Québécois, c'est faire en, euh, faire en sorte que les Québécois puissent trouver des liens pour euh, marcher en commun ensemble dans une même direction. Hey, ça fait deux ans qu'ils nous divisent. Moi, j'ai vécu à peu près euh, toutes les les sentiments, là, tant, des sentiments de, de, de, de, de joie, de, parce que j'étais content que les mesures terminaient, se terminaient. Ensuite, il nous avait, ça a fait connaître des montagnes russes au niveau de, de, de nos émotions, du au fait qu'il a continué à maintenir un, des, des, des absurdités. Euh, je connais des personnes qui ont perdu euh, leurs emplois au niveau du, de, de la santé. Je connais un postier qui a perdu son emploi dû au fait qu'il n'a pas voulu se faire vacciner. Euh, il n'a pas, pas démissionné, par contre. Il a bien fait. Euh, là, il va y avoir des procès après ça, mais pour vous dire qu'il François Legault qui dit qu'il a, euh, euh, qu a voulu rassembler et unir la population, cet homme-là est un menteur, un radin, un filou, euh, radin c'est peut-être pas le bon mot, là, mais un filou, euh, un menteur, un, un manipulateur de la pire espèce, et moi je, je ne me gêne pas de... de, de, de de le nommer dictateur, parce que, allez voir dans le Wikipédia ce que ça veut dire, euh, dictateur. C'est un homme politique qui dicte des conduites à ses citoyens sans consentement. Et c'est exactement ce qu'on on connaît depuis deux, deux ans. Et c'est le centième décret que François Legault dé, décrit, dicta, son dictat qui continue, là, euh, qui vient de mettre en place. Là. Centième. Donc, euh, si c'est pas un dictateur, c'est quoi? Donc, on termine avec ça. Au niveau des marchés aujourd'hui, comme je vous ai dit rapidement, on a, on a eu une explosion. Là, de, bah, ça se trouve être une explosion, mais d'après moi, la, la partie est loin d'être gagnée et on va attendre ce qui va se passer au mois de mars avec la décision de Powell qui, euh, maintenant, on dit qu'il pourrait monter le taux d'intérêt de 0,5 le taux directeur. Si euh, c'est que les taux euh, sur le 5 ans, 10 ans, sous la spéculation, euh, ont monté beaucoup, beaucoup, mais on va voir ce qui va se passer. <rire> et aujourd'hui, on, on, on l'or et l'argent euh, connaissent une baisse, mais on a connu une très, très forte montée depuis quelques, quelques jours. Euh, mais ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est tout simplement, comme je vous dis, c'est probablement euh, une, une petite bulle là, de, de, dans un marché qui commence en tout cas à... à on commence à voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses dans le marché. On va voir ce qui va se passer. Je je pense qu'il n'y a rien réellement qui va se passer avant d'avoir la décision de la FED au mois de mars au niveau des taux d'intérêt. Donc, c'est là-dessus que je vais terminer. Et ce que je voudrais tout simplement que vous... Ben, je veux dire, je vais continuer à faire des vidéos de prochainement. Euh, mais de ne pas se décourager sur, sur ce qui se passe à Ottawa, parce qu'à Ottawa, les personnes n'ont pas l'intention de, de quitter. J'ai écouté quelques entrevues ce matin. Là. Non, non, non, on est euh, au niveau du convoi de la liberté. Euh, euh, on n'arrête pas, là. Et il euh, y a un convoi qui s'en vient à Québec en fin de semaine. Le maire de Québec ne veut rien savoir de ce convoi-là, mais euh, c'est organisé et il y a des personnes qui vont se rendre là, à Québec, euh, à l'Assemblée nationale. Euh, à Ottawa, au Parlement, on est encore là, on on est là pour rester. Et ce que les, euh, les convois demandent, tout simplement. Et euh, là, OK, le pont euh, entre Windsor et euh, Détroit a été euh, dégagé. Dans le fond, c'est correct. Euh, c'est correct. Les, les, les personnes, ont les, les camionneurs ont dégagé ce pont. Ce, ce pont-là, qui c'était pres, presque 400 millions de dollars par jour qui se transige là. Donc, euh, et ça, ça a paralysé certaines euh, usines d'automobiles. OK, là, c'est dégagé, mais le combat n'est pas terminé et les camionneurs, euh, de ce que j'ai entendu, continuent leur lutte et Ottawa va être encore occupé euh, tant que le gouvernement... Non, non, non. et Il faut comprendre aussi, excusez, le, euh, il faut comprendre que le fait de manifester est un droit fondamental. Et là-dessus, là, là -dessus, aucun gouvernement n'a euh, contredit euh, cette manifestation-là. On a le droit d'aller s'installer, euh, euh, moi, si je veux aller m'installer devant un, un magasin qui ne m'accepte. Plus, euh, euh, admettons, j'irai devant un canac avec un, un, un, un, un écriteau, là, une pancarte, là, et que j'irai manifester de, du fait que je ne peux pas rentrer là parce que je ne veux pas accepter, accepter d'être euh, euh, soumis à un pass vaccinal, peu importe si je suis piqué ou pas, ça n'a pas d'importance. Euh, J'aurai le droit. Et euh, euh, en tant qu'entreprise privée je ne sais pas s'ils peuvent me dégager ou oui peut-être de leur terrain mais je peux aller sur la rue en avant et manifester et euh, ça c'est un droit fondamental au Québec au Canada et les lois des mesures d'urgence n'empêchent pas le droit de manifester et euh, ben, elles, peuvent, elles peuvent prendre des mesures qui sont euh, iniques c'est-à-dire aller geler les comptes de banque comme je vous ai dit mais euh, dans le fond à Ottawa euh, les manifestants vont continuer jusqu'à ce que toutes les mesures soient abolies. Euh, à Québec aussi, en fin de semaine, ça va aller manifester. Et euh, on ne parle pas simplement euh, du euh, passeport euh, vaccinal, on parle aussi entre les frontières, Canada-États-Unis. On parle du fameux masque qui ne sert à rien. Là. Donc, euh, non, la lutte n'est pas terminée. Hier, j'avais un peu euh, de bémol sur le discours de Justin Trudeau, surtout sur le discours euh, dictatorial de... Christian Freeland, là-dessus, là euh, pour paralyser les comptes de banque. Et euh, les banques on, vont quand même euh, avoir à reviser ou à rassurer leurs clients, parce que moi, euh, que le gouvernement vienne s'ingérer dans mes affaires, euh, ça ne me plaît pas du tout, du tout. Donc, euh, il faut réfléchir là-dessus euh, pour l'avenir. Donc, on se revoit euh, très bientôt pour de nouvelles vidéos.